Bonjour les amis, c'est Spice Da et aujourd'hui on va parler des profs. Et oui, c'est la rentrée. Mais, mais pourquoi la rentrée Pourquoi La maîtresse d'anglais. Alors là, si la maîtresse d'anglais parle couramment avec les élèves, ils vont rien comprendre. Hello guys, we'll give you a If you like so Fine thank you. Um, yeah, you can't pass me from badge, if you can't I'm big Pourquoi Les élèves ont choisi cette phrase qui ne cesse de répéter. Fine thank you. En fait, je crois que c'est la maîtresse qui l'a choisi. Hello guys. Fine thank you. Hello guys. Fine thank you. Hello guys. Fine thank you. Si la maîtresse d'anglais laissait les élèves parler en français deux secondes et qu'après elle change d'avis, alors là, ça va mal se passer pour elle. Um, we do a grand pause. Now can speak French. Oh yeah Eh hey, tiens mon ami, elle Eh oui, oui, oui, je suis Ouais, maîtresse, maîtresse, je peux partir au toilet, je peux prendre des bonbons, ouais. euh um, no, I do an error. I'm trompé. Like Trump. mon <rire> okay, okay, Et maintenant la maîtresse de ma Elle elle veut pas perdre une seconde. Une seconde. Maintenant, c'est un message que je vais passer à la maîtresse de ma.. Quand on donne une opération à la classe, comment je la finis en deux secondes, la maîtresse de maths, elle ne me donne pas d'autres opérations. Mais c'est pas gentil oh, Maîtresse de maths, s'il vous plaît, opération. Si j'ai n'ai pas d'opération en cours de maths, alors là, la maîtresse de français, elle, c'est que la lecture qui l'intéresse. Et le pire du pire du pire du pire du pire du pire, c'est le résumé. Elle est tellement obsédée par cette compétition elle ne nous croit pas quand on lui dit qu'on a lu notre histoire pour elle si t'as pas le résumé t'as pas lu ton histoire elle t'envoie chez le directeur ou la directrice bien sûr alors que tu as passé des semaines et des semaines à lire pour cette compétition euh, bonjour maîtresse j'ai lu cette histoire le résumé le résumé le résumé oui mais, mais moi j'ai... Pas... j'avais pas le temps pour, lire, pour faire le résumé donc... Donc j'ai lu juste l'histoire qui a 382 pages. Alors, est-ce que c'est bon là Le résumé Le résumé Oui mais. mais... Directrice, tout de suite mais maîtresse, mais s'il vous plaît. Mais j'ai lu l'histoire. Directrice. Bonjour. Directrice. Mais moi j'ai lu l'histoire 382 pages. Et la maîtresse, elle m'a dit que j'ai pas lu l'histoire. Alors que j'ai fait que j'ai pas fait le résumé parce que j'avais pas le temps. Euh, D'accord alors pourquoi elle vous envoie bah oui c'est ça le problème monsieur le directeur et pour ceux qui regardent la vidéo en chaussettes abonnez-vous likez commentez et partagez et même si tu n'as pas de chaussettes ben s'il te plaît bye à yasta oh.